Nous sommes venus saluer notre frère qui a souffert. Qui a souffert. Et en Afrique, on sait. Que aller en prison c'est une demi-mort et quand ton frère revient de la prison il t'appartient de venir le saluer donc tes frères, tes mamans et tes soeurs de Gagnoua sont venus te saluer pour te dire Yako Yako, Yako en bété on dit Yaokusa Thank hey. you. Rejoignez-nous au projet.